Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un livre, c'est ce livre-ci, je vais qu'il n'y ait pas de reflet, donc de Thierry, euh, Thierry Clément. Vous voyez donc Thierry Clément, guide complet de l'analyse technique pour la gestion de vos portefeuilles boursiers. Donc c'est aux éditions Maxima. Donc euh, c'est un livre euh, que j'ai reçu euh, de cette maison d'édition. Donc euh, c'est un éditeur qui m'a contacté il y a quelques temps donc, euh, qui apprécie apparemment mes, mes vidéos et donc il m'a proposé de faire un choix parmi euh, quelques livres consacrés à la bourse. Et donc j'ai choisi ce livre aussi euh, consacré à l'analyse technique. Donc son auteur a plus de 25 ans d'expérience en analyse technique. Et donc je pensais que je pourrais encore apprendre des choses et c'est le cas. Alors c'est un livre que vraiment je vous recommande, ce n'est pas parce qu'on m'a proposé ce livre que je vous le recommande, c'est parce que je trouve que c'est vraiment un excellent livre et à la fois pour les débutants et pour les traders qui ont déjà de l'expérience parce qu'il y a des, des chapitres dans lesquels j'apprends vraiment des choses que j'ignorais. Donc c'est excellent pour les débutants parce que souvent, il y a des, des personnes donc qui achètent mes formations qui me demandent si euh, ne connaissant rien en bourse ils vont, ils vont apprendre les bases de la bourse. Bon, c'est sûr que dans, dans mes formations je ne peux pas tout reprendre à zéro donc c'est vraiment un livre que je conseillerais aux débutants Donc parce qu'on on prend vraiment la bourse le trading depuis le, le début dans ce livre. Donc Son auteur est très pédagogue donc il reprend vraiment euh, les bases du trading, euh, donc euh, les notions de support, de résistance dont je parle aussi bien sûr dans mes formations, euh, les tendances, les moyennes mobiles, les figures d'analyse technique, ça c'est intéressant également pour les personnes qui débutent donc qui n'ont pas l'habitude de, de comprendre, de détecter certaines figures techniques donc, euh, les figures en tête-épaule, donc vous avez peut-être euh, déjà parlé, euh, double sommet, figure en W, les biseaux, les drapeaux, donc tout ça est expliqué, donc c'est très intéressant pour les débutants. Et puis, un chapitre sur les indicateurs techniques, donc les, les indicateurs techniques les, les plus courants, donc j'en utilise euh, certains dans, dans mes formations, donc le RSI, le stochastique, le momentum. Le momentum euh, donc euh, Average True Range, les bandes de Bollinger, donc tout ça est expliqué dans ce livre et puis euh, différents systèmes de trading également euh, et puis il y a des chapitres vraiment là plus euh, pour les personnes qui sont un petit peu plus loin en trading où on parle des options et des warrants, euh, donc euh, vous avez vraiment les certificats, vous avez les contrats à terme. Donc vraiment, ce n'est pas un livre uniquement pour les débutants. C'est vraiment un livre très très complet. Il fait à peu près 400 pages, je crois. Oui, c'est ça. 390 pages environ. Euh, il y a pas mal de graphiques dedans. Donc comme vous pouvez voir, des graphiques pris sur ProRealTime. Euh, vraiment c'est un livre très clair et qui se lit très facilement en plus, ce n'est pas, pas du tout un livre où on, où on se fatigue, on a vraiment envie de, de prendre les chapitres suivants quand on a commencé à le lire donc on ne s'en lasse pas. Et c'est je dirais un, un livre de chevet pour les débutants. Un excellent livre pour les personnes qui veulent s'initier et après pour, pour les personnes qui sont déjà initiées et qui veulent découvrir d'autres formes de trading, d'autres valeurs à trader, eh bien vous trouverez ça également dans ce livre. Donc Thierry Clément aux éditions Maxima, le guide complet de l'analyse technique, euh, il ne coûte pas très cher, une quarantaine d'euros j'ai vu sur Amazon. Donc C'est vraiment, euh, vraiment un livre que je peux recommander euh, à toute personne qui s'intéresse au trading et euh, particulièrement aux particuliers bien sûr puisque vous allez apprendre euh, tout ce qu'il est nécessaire d'apprendre lorsque vous débutez en trading. Avant de prendre bien sûr des formations et prendre ma, mes formations surtout, <rire> je plaisante. Hein. Non mais euh, avant de prendre des formations que ce soit les miennes ou d'autres formations vous avez intérêt à prendre certaines bases. Alors bien sûr vous pouvez chercher sur internet vous trouverez euh, certaines informations mais euh, c'est bien plus simple de, de tout trouver bien structuré euh, dans un livre comme celui-ci. Donc euh, je vous le recommande, euh, dites-moi si vous avez acheté ce livre, euh, mettez-le en commentaire de, de, de ma vidéo et, et dites-moi s'il vous a plu comme il me plaît à moi également. Moi je le trouve parfait, parfait pour les débutants et ensuite euh, pour les personnes comme moi qui ont déjà quelques années d'expérience, euh, on apprend également des choses dans, dans la deuxième partie du livre. Voilà donc euh, je vous le recommande encore une fois, Thierry Clément, guide complet de l'analyse technique, euh, très bien fait, c'est déjà la 7 septième édition hein, de ce livre, donc euh, ce n'est pas un livre qui vient de sortir, mais il y a des mises à jour euh, comme, comme il se doit dans, dans tout bon livre et toute bonne maison d'édition, donc édition maxima. Voilà, je vous le recommande euh, avec insistance parce que c'est vraiment un livre que vous devez détenir si vous aimez euh, le trading qui est la course. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la et partagez-la comme ça vous ferez profiter un maximum de personnes de ce conseil, de ce livre qui est vraiment excellent et euh, j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Je, ferai, je vous parlerai peut-être d'autres livres ou d'autres choses et euh, je pense que mes vidéos prochaines vont vous intéresser.